Bonjour Alors aujourd'hui on va regarder comment manipuler le système de fichiers euh, du, donc d'un système Linux hein, donc on est dans le home directory euh, de Bobby et ce qu'on se propose de faire donc c'est de créer un dossier 01 dans lequel on va mettre un fichier qui s'appelle 1 un dossier 02 dans lequel on va mettre des fichiers et un dossier 03 qui est contenu dans le 02 et qui contiendra également euh, un fichier Alors on Commence par vérifier donc l'endroit où on est, donc on est dans le home euh, de Bobby. On commence par regarder. Euh, voilà, c'est vide. On fait un petit tri pour voir euh, le contenu. Alors il y a le, il y a le dossier point. Enfin, c'est vide hein, en vérité. Si on fait un ls-la pour afficher les, les fichiers cachés, donc on, on voit qu'il y a les fichiers qui commencent par euh, un point qui, qui apparaissent. Donc, nous on va partir du principe que c'est vide, on ne s'occupe que de ce, de ce type de, de fichier. Donc pour créer un dossier on utilise une commande qui s'appelle mkdir donc on va faire mkdir dossier 01 euh, là pour voir son effet on fait un tri voilà et on voit donc un dossier 01 a été créé après on peut aller dans le dossier 01 si on fait un ls, il n'y a rien dedans hein, parce qu'on est euh, dans le dossier 01. Et là, on va créer un fichier qu'on va appeler euh, 1. Alors, on va lui dire euh, on va écrire contenu de 1. Et ça, on va envoyer ça dans un fichier qui s'appelle 1. D'accord Donc là, maintenant, si on fait un ls, on a le fichier 1. Et si on regarde ce qu'il y a dans ce fichier 1, on a bien le contenu de 1. On va remonter d'un cran. Donc, on se retrouve maintenant à nouveau dans Bobby et on fait un tri pour voir un peu la, la situation. Donc, on a notre dossier 1 qui contient un fichier euh, qui s'appelle 1. Alors, maintenant, on va créer le, le, le fichier numéro 2, contenu de 2. Et on va envoyer ça dans le dossier qui s'appelle 2. Ouais, on fait un petit clear. On fait un tri, voilà. Alors, notre dossier 2, euh, notre fichier 2, excusez-moi, euh, donc qui est ici, on a envie qu'il soit dans un dossier qui s'appelle euh, dossier, le dossier numéro 2, donc on va le créer, m 4 dire dossier 02. Notre situation est la suivante, et donc maintenant notre, notre, dossier, notre fichier 2, on a dit qu'il fallait qu'il aille dans le dossier 02, donc on va devoir le déplacer. Alors pour faire ça, on va utiliser la commande « Move » on dit quel fichier on veut déplacer et on va dire où on veut l'envoyer donc on veut l'envoyer en deux et euh, on va mettre point pour conserver euh, son nom donc une fois qu'on a fait ça on s'aperçoit donc le fichier 2 qui était ici bah il, il apparaît euh, dans le dossier euh, numéro 2 alors voilà donc la situation elle est la suivante alors après on a dit qu'il fallait qu'on crée un dossier euh, 0.3 dans le dossier 2 alors on peut faire à dire, on, peut dire, on va donner le chemin on va dire en 2 on crée un dossier qui s'appelle 0.3 voilà et puis dans le même ordre d'idées on va faire contenu de 3 et on va envoyer ça on va envoyer ça dans un fichier qu'on va appeler qui va être contenu dans dossier 2 le même contenu dans le dossier 3 et qui s'appelle 3 et puis voilà donc on va on va maintenant on va on va faire un, un mort pour voir le contenu, alors attendez je vais me faire un petit tri quand même, voilà donc on va faire un mort pour voir le contenu de ce fichier qu'on vient de créer voilà, donc c'est ça alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, on va rajouter une plusieurs lignes dans ce fichier 3, là. on va rajouter une deuxième euh, redirection, là on va rediriger donc, le texte, on va le renvoyer dans le même do do dossier, donc, on va faire ça euh, plusieurs fois, et maintenant on va regarder le, le contenu de, de, de mon fichier. Donc là, vous voyez, le contenu il a été dupliqué, c'est parce qu'on a fait une redirection avec les deux, euh, les deux petits signes supérieurs. Et quand, euh, quand on utilise ces deux signes deux, deux supérieurs, on, on rajoute au, au contenu actuel euh, du fichier. Alors, dans notre situation euh, initiale, on avait dit qu'on voulait un fichier qui s'appelle 4 et qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce fichier-là, ici. Donc on ne va pas le déplacer euh, comme tout à l'heure, on ne va pas faire un, un move, on va faire euh, un, un déplacement donc, euh, avec euh, CP pour, euh, pour copier. Alors je vais dire que je veux copier donc, dans le dossier numéro 2, je veux copier le fichier qui s'appelle 3, et je veux le copier où Je veux le copier donc dans le dossier numéro 2, voilà. Alors là, si je fais un tri, pour regarder ce qui s'est passé, vous voyez, le, le dossier de fichier 3, il a apparu une deuxième fois. Alors, euh, ok, donc là, j'ai quasiment ma, ma hiérarchie. Ah oui, ici, le, ce fichier, euh, on a dit qu'il fallait qu'il s'appelle autrement. Hein. Donc là, le fichier qui s'appelle 3, je vais l'appeler 4, mv3, et je vais l'appeler 4, c'est pour euh, bien respecter le l'objectif qu'on s'est fixé. Donc là, on est bien avec euh, nos quatre euh, fichiers qui sont euh, dans, dans trois dossiers. Alors, euh, on va en profiter pour, euh, pour euh, faire des, des choses un peu plus compliquées. Alors, on va faire un clear pour que ce soit clair. On va par exemple copier euh, tout le dossier 3, on va le copier dans le dossier 1. Alors, une première chose qu'on pourrait faire, c'est tenter de faire ça comme ça. 02 slash le dossier 3, et on dit qu'on veut le copier dans le dossier 1. Alors là, voilà, il nous dit que ce n'est pas possible parce que le dossier 3, il se trouve qu'il contient quelque chose, donc c'est n'est pas possible. Donc pour faire ça, on va devoir rajouter une option "-r", pour dire euh, que c'est récursif, c'est-à-dire qu'on va copier tout ce qui est contenu dans le dossier, donc notamment les sous-dossiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on fait la copie. Et on regarde ce que ça nous donne. Donc là, on a, vous voyez, dans le dossier 1, on a le dossier 3 qui contient le fichier 3. Donc on a on a, on a tout, euh, tout dupliqué. Alors, si on n'est pas content de ce qu'on vient de faire, on peut supprimer. Alors, pour supprimer, euh, on a une commande qui s'appelle « commande rm ». Alors, c'est pareil, si on essaye de, euh, de supprimer... Euh, alors, je vais aller dans, dans le dossier 1. Voilà. Voilà. Si On essaye de supprimer le dossier 3, donc rm dossier 3, il n'est pas content parce que euh, il nous dit que c'est un dossier, donc c'est pas alors on pourrait se dire il bah, n'y a pas de problème, on va utiliser rmdir. rmdir, il n'est pas content parce que le dossier il n'est pas vide. Alors là, on a deux solutions soit on va dans le dossier 3 et on supprime le fichier en un cran et on supprime maintenant le, le, le dossier euh, numéro 3 ou alors on peut aussi dire, on va utiliser à nouveau le "-r", pour dire que c'est récursif donc là si je fais un tri, donc ici je suis dans le dossier 1 et j'ai juste le, le fichier 1 donc je remonte d'un cran et donc j'ai euh, la situation euh, qu'on avait euh, ciblée euh, initialement euh, oui, une dernière petite chose. Donc, si je fais un ls-l, tout à l'heure on avait parlé. Oui, le touch, on avait dit que c'était pour changer la date. Hein. Par exemple, euh, si je fais touch de quelque chose qui existe, hein, par exemple le dossier 2, euh, bah, on voit donc que la date, euh, c'était 20h08 pour, euh, avant de faire le touch et après c'est passé à 20h11. Donc voilà, on a fait un peu le tour hein, entre euh, les commandes euh, donc de création, euh, de, création de, de, de, de fichiers avec des échos où on utilise une redirection simple pour mettre euh, euh, un texte ou euh, deux fois euh, le, le symbole de, de redirection hein, si on veut euh, concaténer euh, le texte. Le mkdir pour créer des dossiers, le rmdir pour les supprimer ou alors le rm avec l'option euh, "-r". rm ça permet aussi de supprimer des, des fichiers et euh, la commande cp pour copier, donc pour dupliquer un fichier. Et la dernière commande, c'est la commande nv pour euh, déplacer euh, des fichiers. Euh, euh, voilà. Bah Écoutez, euh, on a fait le tour. Donc sur ce, bah, je vous euh, remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.